La réhabilitation d'une quinzaine d'anciens officiers de renseignement bloqués par des faux rapports de la DCSA. MDN, de nouveaux généraux majors limogés par Théboune. La réhabilitation d'une quinzaine d'anciens officiers de renseignement bloqués par des faux rapports de la DCSA. Énorme malaise au sein de plusieurs directions et appareils des services de sécurité en Algérie notamment les services secrets ayant composé l'ex fameux DRS algérien. Algérie par a pu confirmer au cours de ses investigations que la réhabilitation d'une quinzaine d'anciens officiers de renseignement a été bloquée et sabotée par des faux rapports dressés, par des enquêteurs de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA sous l'influence de lobbyistes qui ont voulu empêcher le retour de plusieurs officiers ou haut-gradés expérimentés et spécialisés dans les renseignements, afin de ne pas menacer leurs intérêts hégémoniques au sein de l'institution militaire. Au début de l'année 2021, la présidence algérienne est l'état-major de la haine. Et ont donné leur accord de principe pour valider la réhabilitation d'une quinzaine d'anciens hauts gradés des services secrets algériens afin de profiter de leur expérience avérée au moment où l'Algérie subit des menaces multiformes sur plusieurs fronts sécuritaires en raison des tensions géopolitiques qui planent sur les frontières du pays, à savoir la crise libyenne, les menaces terroristes, depuis le Sahel, l'instabilité et l'ingérence étrangère en Tunisie, la guerre froide avec le Maroc, etc. Malheureusement, il s'est avéré que cette réhabilitation a été empêchée par des rapports accablants dressés par la direction de la DCSA à l'encontre de ses anciens officiers, dont le retour a été souhaité et vivement demandé par plusieurs hauts responsables des multiples directions des services de sécurité. Ainsi, à titre d'exemple, à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, le Renseignement Intérieur Algérien, au moins trois anciens hauts gradés devaient faire leur retour pour reprendre des dossiers classés très sensibles. À la direction de la documentation et de la sécurité extérieure, DDSE, au moins trois autres officiers mis à la retraite devaient également, reprendre leurs fonctions pour occuper des postes névralgiques. Quant à la direction générale du renseignement technique, DGRT, qui gère essentiellement les écoutes téléphoniques et la surveillance électronique. Devait reprendre quatre anciens hauts gradés pour bénéficier de leur expérience, et renforcer ses capacités d'action et de riposte aux menaces potentielles qui pèsent à l'encontre de la, sécurité nationale. Le retour de ces officiers a été finalement saboté parce qu'il a été compromis par des rapports accablants de la DCS à qui ont collé à ces anciens officiers, pourtant appréciés pour leur parcours et leur mérite, des suspicions de connivence avec des cercles malveillants ou hostiles à l'Algérie. Ni la DDSE, ni la DGSI ni encore moins la DGRT n'ont donc pu réhabiliter les officiers, qu'elle voulait recruter. Les rapports de la DCSA ont noirci les CV et images de ces anciens hauts gradés qui ont dédié leur vie pour la patrie. Comble de l'ironie, les enquêteurs de la DCSA ont fermé les yeux concernant la réhabilitation d'anciens repris de justice, à savoir des officiers ayant été emprisonnés pour leur implication dans de graves scandales politiques ou financiers comme ce fut le cas du lieutenant-colonel Ramel alias Tarek Amirat, l'actuel numéro 2 de la cellule anti-subversion de la DDSE, et l'ex-coordinateur des services secrets algériens au sein de l'ambassade d'Algérie à Paris de 2018 jusqu'à 2019. Ce dernier qui a été remis en liberté au début d'avril 2020 a pu reprendre le plus normalement du monde ses fonctions à partir d'avril 2021, alors qu'il a fait de la prison pour des soupçons d'intelligence avec une puissance étrangère, et qu'il faisait encore l'objet de plusieurs enquêtes sur des scandales gravissimes, dont celui des financements occultes de la campagne du cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika en France, comme il a été révélé par Algérie par dans ses récentes investigations. Selon nos investigations, le général Sidali, ou Zemirli, l'actuel patron de la DCSA n'a jamais voulu reprendre ce dossier pour établir la vérité sur l'instrumentalisation immorale, voire immonde, d'une institution sécuritaire par des oligarques acquis à la cause du cinquième mandat, avec la complicité d'un officier des services de renseignement, en l'occurrence le commandant Ramel alias Tarek Amirat, qui occupait à l'époque les fonctions, de coordinateur général du DRS, les services secrets algériens, au niveau de l'ambassade d'Algérie à la DCSA a non seulement refusé de reprendre l'enquête, mais elle a fait disparaître les fiches qui ont été établies sur ce dossier sulfureux. Selon nos informations, c'est le colonel Omar, frère du général Sidali ulzemirli qui est intervenu pour faire disparaître les fiches et toutes les pièces à conviction de ce dossier scandaleux. Le colonel Omar reste le parrain de plusieurs anciens, officiers sulfureux qui ont été réhabilités au sein des services secrets algériens à l'image de Ramel alias Tarek Amirat. Entre les deux hommes, un ancien haut-gradé de la DCSA a joué le rôle d'intermédiaire. Il s'agit d'un ancien officier qui a occupé des fonctions sensibles en 2010 et 2011 au niveau de la première région militaire. Algérie par reviendra sur ce sujet, avec de nouvelles révélations dans ses prochaines publications. Pour l'heure, il convient de souligner que le double jeu de la DCSA est au cœur d'une très vive polémique au sein de l'institution militaire algérienne. Stopper la réhabilitation de plusieurs anciens officiers expérimentés, mais faciliter le retour de repris de justice et d'officiers controversés, impliqués dans de nombreux scandales révoltants, cette attitude irrationnelle et irréfléchie de l'actuelle direction de la DCSA suscite d'énormes craintes sur la stabilité du pays. MDN, de nouveaux généraux-majors limogés par Tebboune. Depuis quelques jours, plusieurs généraux de l'armée nationale populaire ont été limogés par décret signé par le Président de la République. Ce mouvement ne semble pas toucher à sa fin, puisque deux autres généraux-majors viennent d'être ajoutés à cette liste. En effet, le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, en sa qualité de chef suprême des forces armées, et ministre de la Défense Nationale, a récemment procédé au limogeage de deux généraux majors occupant des postes importants au sein de l'institution militaire, a-t-on appris de sources sûres? Il s'agit du directeur de la communication, de l'information et de l'orientation au MDN, Boalem Madi, et du directeur central des services de santé militaire, Abdelkader Benjeloul. Ces deux nouveaux généraux écartés avaient été nommés, dans leurs postes respectifs il y a de cela environ une dizaine d'années. S'agissant du Général-Major Boualem Madi, il avait été nommé à la tête de la Direction de la Communication, de l'Information et de l'Orientation relevant du Ministère de la Défense, en 2013. Avant, il était directeur par intérim de cette même direction, et ce, depuis 2010. Pour ce qui est du second Général-Major, qui vient d'être Limogé, à savoir Abdelkader Benjeloul, il avait occupé la direction centrale des services de santé militaire depuis l'année 2007. Pour rappel, le président Abdelmadjid Tebboune avait opéré durant le mois d'août dernier un important mouvement au sein du ministère de la Défense nationale, MDN, qui a touché plusieurs généraux. Il s'agit du chef d'état-major du de commandement des forces aériennes exercé par le général-major Mohamed Bouzouine. Du chef d'état-major de la 4e région militaire, le général-major Amar Zaimi, ainsi que le général-major Abdelhakim Muragni, du poste d'adjoint au commandant de la 5e région militaire. Par ailleurs, le général-major Benaïssa Hamadi, directeur du service national, au ministère de la Défense nationale, est remplacé par le général Mohamed Cherif. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.